Bonjour, c'est l'été. Alors on a pensé pour vous un numéro green, super green. On vous a dit green, alors on vous emmène en pèlerinage à pied. On a découvert pour vous la meilleure façon de marcher, la nôtre, celle de venir ici. Il y a 16 millions de Français qui font de la rando, il y a 10 000 kilomètres de sentiers en Israël. Il est temps de venir découvrir toutes les voies qui conduisent à Jérusalem, depuis Saint-Jean-Gratre, depuis Nazareth, depuis Capharnaüm, depuis Akko, depuis je ne sais plus où, venez À propos de Green, il y a un Green qui n'a pas plu, enfin c'est pas que du Green. C'était pour les funérailles de à Abouaklé. Ces couleurs-là ont mis un brun pas possible. On vous explique pourquoi. Green toujours, le Mont des Oliviers, vouloir en faire un parc national. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée C'est pas sûr. Le coup de cœur, il va pour Habib. Wallah Habib Habib, il est arabe. Il est israélien, il n'entend même pas dire qu'il est palestinien. Il est chrétien, il adore dire la messe en hébreu. Ça c'est Habib. Oui, Habib